Manger sans faire de mal aux animaux, c'est possible C'est ce que veulent prouver les Vegan Place, chaque mois à Paris ou à Lille et ailleurs. L'altergité est allée partager deux ou trois gourmandises avec les militants. Chaque jour, des millions d'animaux dits de consommation sont abattus en France, pour les estomacs des humains omnivores. Mais qu'en est-il de la vie des non-humains Il y a des militants en Angleterre qui, euh, qui disent « on vous paye un dollar » pour regarder la réalité en face. Et euh façon de dire on vous achète euh, l'inattention dont vous faites preuve tous les jours pour euh, vous mettre euh, d'avant votre conscience euh, en, en vous payant s'il le faut et pour voir euh, ce que les animaux subissent euh, parce qu'on veut tout simplement les manger les faire objet de, de marchandises alors nous on a on, on veut pas payer les gens mais on leur offre un gâteau végétarien donc dans la tonnelle bleue euh, il y a des ordinateurs et chacun un peu euh, dans sa solitude avec des casques Regarder une vidéo sur euh, sur la vie quotidienne, la, la réalité des animaux dits de consommation. Et on est là pour montrer euh, aux gens la souffrance euh, des animaux en fait que subissent les animaux quand ils sont enfermés dans les cages, non dans humain. les élevages industriels. Voilà, les animaux non humains, donc ils sont mis dans les élevages industriels et euh, qui sont élevés pour pour la consommation. L'association de protection animale L214 organise chaque mois la Vegan Place. Elle propose une alternative végétalienne au traditionnel sandwich parisien avec des plats cuisinés sans viande, sans œufs et sans lait animal. Depuis un an, les passants sont invités à goûter salé comme sucré. Il paraît que les véganes ne mangent pas, vous êtes d'accord avec ça ben Non pas du tout, ils mangent plein de choses, il y a toutes sortes de pâtisseries à la fraise, à la myrtille, il des gâteaux, des sandwichs avec du jambon végétal et du fromage végétal. C'est très très varié, on peut retrouver tout ce qu'on mange dans une alimentation classique omnivore. On est là aujourd'hui euh, sur le stand de Sarah Vegan Kéchette. On vous propose des burgers, végét burgers végétales ou galettes de lentilles. Alors je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des petites galettes avec des lentilles, du beurre de sésame, de, âme, de euh, flocons d'avoine, un peu de cumin, de l'origan, un petit peu d'ail. et. Des graines de lin Pourquoi se préoccuper autant des conditions de vie animales Les animaux non humains sont omniprésents dans nos maisons, dans nos observations scientifiques, dans l'art, dans les vêtements, les loisirs, mais leur intérêt est rarement évoqué. Il est pourtant désormais prouvé que, contrairement aux objets et aux pierres, les animaux non humains sont des êtres sentients, c'est-à-dire sensibles et conscients. Vous savez, on dit toujours, euh, les, les chiens ils obéissent à leur maître, tout ça, c'est vrai la plupart du temps. Mais euh, il mais y a une histoire que j'adore, c'est un, un, un, euh, un chien de pompier, un chien de pompier qui, euh, qui a désobéi aux ordres, qui a désobéi aux ordres de son maître pour retourner dans un incendie aller chercher un chat. C'est dingue l'histoire, histoire. Le, le chien il a, il, a, il a compris que il a compris que, que c'était important de sauver. Il a compris que c'était important de sauver même un chat. Alors pour aller le faire, c'est... Non mais ce chien, c'est le chien le plus intelligent du monde En fait, euh, tu veux une carotte Tu voudrais être mangé plutôt qu'on mange des ouais, légumes, ça, ça je, je soutiens les légumes. Je suis euh, contre la souffrance des légumes en fait. Et <rire> voilà. comment sais-tu que les légumes souffrent euh, J'ai entendu une carotte crier une fois. Et si ces militants ne manquent pas d'humour, ils n'hésitent pas à manifester leur désir de voir un jour tous les abattoirs disparaître. Le 13 juin, place de la République à Paris, et dans une dizaine de villes dans le monde, une marche aura lieu pour la fermeture des abattoirs et l'abolition de l'exploitation des animaux humains et non humains.